Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Thunder Tier 1, l'un des jeux que j'attendais le plus en cette fin d'année et je peux vous dire que je ne suis pas déçu. Il vient de sortir dans sa version finale et est disponible sur Steam au prix de 20€ et quand je vois ce jeu et d'autres comme Ready or Not, j'ai envie de dire merci aux développeurs indépendants. Pour ceux qui ne connaissent pas Thunder Tier 1, il s'agit d'un jeu de tir tactique en vue de dessus, jouable en coop comme en PvP. Je vais pas vous refaire une vidéo de présentation du jeu, j'en avais déjà tourné une il y a presque un an quand le jeu était en phase de test, mais ce que je peux vous dire au niveau du contenu, c'est que le jeu dispose de 9 missions de campagne et de plusieurs modes de jeu PVP. Le modding étant ouvert, on commence à avoir du contenu sur le workshop du jeu et ça c'est prometteur. Vous pouvez paramétrer les missions comme vous vous semble. Vous pouvez choisir de jouer en mode arcade ou en mode réaliste. Et vous pouvez également modifier la météo et l'heure à laquelle vous allez partir en mission. Mais sans plus attendre, je vais vous laisser avec du gameplay sur le mode coop en réaliste. Nous sommes sur l'opération Golden Angel et notre objectif est de sauver deux de nos camarades suite au crash de leur hélicoptère et de récupérer la boîte noire. Bien sûr, le site du crash est encerclé par les ennemis et nous allons devoir faire vite et bien pour que tout le monde reste en vie. Je suis en compagnie de Wolf, Ran et Fred Marsouin. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. il hey, y, y a Bambi qui fait dodo. Récupérer le black box. Les deux de nos confrères. Les camarades, quoi. Un ah. Reaper. À mon laser, il marche plus. Clic molette Armstrong, fais pas le con rache Armstrong Il est où, l'autre C'est bon. Mais, Armstrong, fais pas le con okay, c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. Je mets à couvert, Armstrong. Ouais, je suis à l'avant de l'hélico, aussi. Ouais, on défend, t'inquiète. Il fait chaud. Il me suit. Un traité. Ok. Il faut qu'il y en a qui qui le l'est. Ça, ça arrive en masse. Regarde à l'est, Wolf. Je recharge. Bien joué. Bien joué. Boîte noire, récupère la boîte noire. Il boîte noire. Et faut il faut qu'il y en ait qui récupère le mec aussi. Hein. Nichols. Nichols. <coughs> Allez les gars, on y va. On pas s'extraire, vous inquiétez pas. Armstrong, tu me suis. <coughs> la boîte noire, euh. je gaffe, je suis passé dans, dans le feu. moi c'est moi. Mais t'as brûlé. <coughs> ouais. Et toi, tu es toi, à, à, gauche, là, à gauche, à gauche. <coughs> Song, il putain. a failli passer devant moi ce con. Eh, reste derrière moi s'il te plaît. Où l'extraction là Ah, ok, là-bas. Est-ce que tu veux un soin, Wolf Ouais, oh, ça attendra un peu. Hein. Audio. Oh, putain. Il y a encore des voix. Armstrong il me fait flipper la décale comme ça, reste par là toi, viens avec moi. Radio le man. fou. Je recharge. De toute façon faut y aller a priori c'est.. Ouais faut fouiller. avancer, faut avancer. Tiens Armstrong, viens avec moi. <tousse> tu dis Nichols Mais non, t'es pas mort Je vais pas <tousse> dire à ta <tousse> femme que tu l'aimes. Attention <tousse> Back, back, back, back, back Il y en a qui couvre qu couv les 6 là pour protéger Oh putain Ouf. Couché C'est bon Merci a... Dans notre dos Recharge sont Il y a couché. les jumeaux encore dans notre dos Encore dans le dos Ouais ouais il faut qu qu'il ah, <coughs> qu y en a qui protègent les 6 là. On se met bien là, il faut qu'il y en a qui protègent les 6. Et moi du coup j'essaie de, de protéger Armstrong et, euh, et Nicole. Euh, Ran reste derrière dans les 6 et moi pour la puissance de feu en fonction je m'adapte okay. devant derrière. Vas-y Fred, ouvre la marche. Vous bouger, je voulais pas fouiller On a pas le temps. Ça va arriver, ça Ran. Si c'est isolé, vous me dites. Enfin, si c'est isolé, vous traitez. Par contre, si c'est un groupe, vous me dites. Je vais euh... ah, traiter 4 d'un coup là. Et où les vagues Elle est au nord. Enfin, euh, elle est pas au nord. Elle est. Euh... Si nord. Là. Là. Armstrong, est ici, bordel. Armstrong. Oh, touche au cul là À droite. Il est où Il est là, il est dans. Ah, il est allongé. Et viens là. Il... Je sais pas. On prend lequel Pas du tout. Euh Gauche Ok gauche. This is Zeus. enemy reinforcements inbound from multiple directions Out. Oh putain, ça pue ça Il le faudrait que je le, euh... je le pose là sinon euh. Ok, Nicole, je te pose. J'ai du monde dans, euh, dans mon dos J'arrive, j'arrive Oh putain, Armstrong, Armstrong. Je sais pas, je rends Ok, je recharge Tu peux te soigner, Ran ou pas Ouais mais après j'ai plus de soin Ok ok ok Nicole s'il est au sol hein. Normalement Il faut que je trouve un gros pour récupérer un chargeur pour ça je voulais temporiser tout à l'heure pour qu'on fouille les corps. On peut pas le soigner Nicole c'est là au fait Non bon. J'ai essayé C'est bon Oh c'est de la KM qu'il a euh, Je vais devant es devant toi T'as quoi toi C'est bon Ran ah, vrai je, le, je le reprends. J'entends je... des voix. Vas-y, vas-y. Et qui check les midi là Je vais voir ce qui se passe à droite. Vas-y. Il, euh... Il a quoi lui je crois qu'il y en avait qui y a, y a des, des batteuses là. Pas trop loin, Fred. Ah, c'est bon. trouve, ils sont pas loin, mais. Bon, Fred, tu prends les 6. Reçu. Fred passe devant. Oh là, là. Oh, C'est où, c'est où, c'est où C'est euh, par là-bas, à gauche. arrive bien. Oh putain Merde J'ai laissé run Ouuuuh Heuuuuh On peut le soigner on peut le soigner C'est bon hein, Fred tu le soignes J'ai ah, plus de soigner J'ai déjà soigné moi. une fois donc je pense que je l'ai plus Attends plus mais j'en ai moi faut juste que je pose Nichols Ah c'est bon vas-y vas euh, je peux le soigner moi J'ai euh Arrêtez, oh, bah, Attends je, je suis parti euh, pour le soigner euh, Ouais Fatay ouais. Fatay deux. Sonne toi Wolf déjà toi Merci mais moi je suis tout juste en jaune, je peux attendre. Dans mes chargeurs... Ok c'est bon, on y va, on y va. Ça part là à gauche. Ouais. Il derrière. Chargeur. Il y en a encore un. Hein. Ce sont des menteurs et ils ont pas de batteuse, les mecs. Hein. <rire> je trouve pas de mune. Ah Si on entend tirer, mais. Euh... Ah non, mais ont... c'est pas, pas de la batteuse qui tire. Hein. Ah, AKS, tiens. Ah, je prends. Comme oui Stormwave 5, this is Thunder 1. We are at the he-back point. Waiting for extraction. Over. Okay. 3 minutes. Oh, je, je sens que ça le, va chier. Je le pose derrière le. Viens là, euh, pff, Nichols, viens là. Ok, mets-toi à couvert, euh, Armstrong. Moi, ouais, plus ou moins, je peux tenir de là où on vient. Arrête ouais, déjà. Vous avez des grenades, c'est le moment. Hein. Passe pas, Passe pas devant Armstrong. Bien joué à la grenade. Enlever. Faire est après, en Fred. C'est bon pour vous encore là Il s'est rendu. Il se rend. Il se rend. Hein ouais. s'en fout, exécute-le. Non non, non. <rire> ça là. arrive encore. Recharge, je faut que je recharge. Ils arrivent trop le sud. J'ai trop envie d'aller le chercher. Attends, on va aller le chercher après. Là, ouais. On peut l'emmener, tu penses C'est genre un prisonnier Bah, justement, j'aimerais bien essayer. Ça va arriver en moi, c'est sûr. God, God. Ah, shit. Grenade, grenade, faut que je recharge. Recharge, oh. Euh, faut que je soigne Fred je soigne Fred vite fait Tu l'as tué euh... Oh merde euh, Ran il avait peut-être plus besoin, il est rouge lui Et Toi aussi t'es rouge ah, Je me vois orange Comme ah, si on fait pas le con T'as des grenades ou pas Fred encore Strong, y a un d'être like une smoke hein! On peut pas le commander là, en strong, lui dire oui, oui. de. C'est pareil là, tu peux pas faire une commande. Coupé. Arrive. arrive Fred! Moi je peux pas le commander oh, putain, j'ai je... ah, oh, des bastos cas. qui claquent à, à côté de moi. Je, je tape dans mes chargeurs de réserve. Oh non, il est au sol. C'est ça Oh putain, strong. Vas-y, je m'occupe de lui. Oh putain, Fred aussi. Oh merde. oh merde, on a perdu Fred. Tu gères Ron Si vous avez une grande qu'il faut l'acheter derrière le tronc d'armes. Je l'ai pas, ça il décale, ça le... décale. Ah, le tronc d'armes Sniper, sniper. Je lance. La grenade Bien joué la grenade, ça arrive, ça nous rush, ça nous rush. Il a tué personne à ta gauche, à ta gauche, à ta gauche. On en a deux derrière le tronc. Ah je suis bloqué, je suis bloqué Ça arrive, ça arrive Oh 3 derrière le Je Recharge. Il est où euh, Nichols Dans ton dos, il est au sol. Wolf, ouais, il faut qu'on se casse. En B Ah oui. Bah, récupère bah, Nicole, je récupère Nicole. Oh putain, ça arrive en masse. Euh, Barrez-vous. On se barre, ça arrive putain, ça là, ça là, ça là. Il m'a touché quand j'étais en train de faire une animation dans le navire pendant le bateau. Ah punaise, elle est stylée celle-là aussi. Ah, ah, elle est bien, ouais. elle est pas évidente la fin, mais. Elle est pas mm. Ça, regarde le nombre de kills qu'on a fait quoi. Grave. <rire> Putain. A ah, gg messieurs.